Bonjour les loulous. Bonjour. Vous arrive t il de faire des courses Alors que vous avez faim. Ouais. alors ça, c'est un truc qu'il faut absolument pas faire. Pourquoi Mais oui, parce qu'on achète. Eh oui, on a faim. Et comme on a faim, bah, le cerveau réclame. Et puisque le cerveau réclame, et bah, on va acheter plus qu'il n'est nécessaire. Ça vous rappelle quelque chose, ça oui. N'allez pas faire des courses quand vous avez faim. C'est vraiment dangereux pour le porte-monnaie. Allez, à bientôt. Bah, tout simplement, à demain. Et bonne journée à tous. Bisous. Ciao, ciao.